Salut, salut, ici Anne de Plaisir Keto. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces, des recettes. Je fais des expérimentations, je fais des challenges pour aider à vivre au mot de Keto ou tout, sans se prendre la tête. Euh, ça fait un bout que j'ai préparé cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Et pour, euh, sur un plan purement personnel, nous avons été. Nous avons quand même eu une épreuve euh, assez difficile de perdre d'un être cher. Vous savez, il euh, y a des choses qui arrivent dans la vie. Et puis, ce sont des choses qu'on deal avec, on essaye de gérer. Donc, euh, ces jours-ci, ce n'était pas facile pour, pour moi sur le plan physique et mental. Et souvent, dans ces situations-là... Euh, Parfois, on peut aussi être euh, amené à se décourager par rapport à sa diète. Mais euh, j'ai essayé de tenir le coup. Donc euh, aujourd'hui, je voudrais partager euh, un menu, un petit menu, euh, pour donner de l'inspiration à une personne qui m'a posé la question de comment elle pouvait s'alimenter. Ça, ça pourrait donner une idée, j'espère, parce que c'est un peu plus <rire> structuré. Euh, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, donc à cliquer le bouton et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Alors, sans plus tarder, je vais donc partager ce petit menu de trois jours. Euh, comme vous le savez, moi, je, je, je fais le jeûne intermittent, donc c'est juste deux repas par jour. Et voilà J'espère en tout cas que ça pourra vous donner des petites idées. Et à la fin, je pourrai euh, vous revoir pour une petite euh, conclusion. Premier jour, sandwich et salade. Voilà ce qu'on a, très simple. Alors pour le premier repas, c'est un sandwich aux œufs, Tout simple, c'est le brouillé. Et le pain que je fais, c'est mon pain magique. Donc le pain à base de blanc d'œuf, pain nuage et ma boisson. C'est euh, frappé au blanc d'œuf aussi. Donc euh, tout à fait keto friendly et aussi si vous faites le jeûne aux œufs, ça fonctionne aussi très très bien. Je vais le garder dans ce cette euh, ce menu aux œufs. Donc euh, voilà pour le premier repas. Et comme deuxième repas, j'ai une salade toute simple avec des ailes de poulet cuites au four. Donc euh, ça c'est vraiment euh... <rire> classique très très simple pas de complications ça c'est le deuxième repas ici on a les crêpes et la salade c'est un restant d'hier donc les crêpes c'est à base toujours de blanc d'œuf, euh, très simple et c'est accompagné de, de poitrine de porc ou euh, porc belly en anglais et un peu de fruits des champs donc euh, c'est ça, pour le premier repas, on a le plein de protéines là, donc euh, c'est tout à fait bon. Et le deuxième repas, c'est un peu un restant de la veille avec donc la salade, restant la salade. Toujours le pain nuage et on s'est fait du hamburger. Et euh, là, je suis en train de montrer comment je dispose ça. Donc, je mets ma viande de hamburger que je pose sur, euh, sur le pain donc. Et je mets... Euh, euh, de la moutarde, j'aime la moutarde, <rire> donc les autres de la famille ils mangent la même chose mais avec euh, du pain blanc du, du commerce et j'ai aussi euh, mon ketchup sans sucre que j'utilise lorsque je veux faire mes hamburgers, donc c'est ça que j'utilise, les autres ils mangent avec euh, des frites euh, c'est pas tellement pour moi, mais parfois je pique, or, je pique un ou deux frites, ça va pas me tuer donc c'est donc ça euh, le deuxième repas pour cette ce deuxième journée, tout à fait délicieux. Yami, voilà. Ici, on a une euh, pizza à la poêle et du poulet. Donc pour la pizza à la poêle, cette journée-là, j'étais en train de travailler vraiment très fort. Je n'avais pas, pas eu le temps de vraiment filmer lorsque je faisais. Donc ici, c'est des œufs en fait, une omelette qu'on fait simplement. Et euh, j'ai accompagné cela avec euh, une boisson verte. Le pain avec la crème, euh, le fromage en crème. Super simple. Et comme deuxième repas, ça c'est du riz chou-fleur frit. Donc on le fait vraiment comme un riz euh, classique frit. Et le poulet que j'accompagne, c'est un poulet tandoori que j'ai fait au four et du brocoli. Pour finir, j'ai un french toast ici et pain de viande, mais j'ai pas eu le temps de filmer. Alors j'espère que ça, ça vous donne des petites idées, euh, ce petit menu. Vous savez sur le net, il y a une panoplie de menus, il y en a. Une tonne, une tonne de de recettes keto. Vous pouvez en trouver. Et l'un des défis avec keto, c'est comment les agencer de façon optimale, qui correspond à vos goûts, qui correspond à votre façon de manger, des menus, comment agencer ça de façon à ce que vous aimiez, de façon à ce que vous n'ayez pas l'impression que c'est un régime, c'est une diète qui vous prive, euh, mais de Comment est-ce que vous pouvez donc euh, manger en étant content de la façon que vous mangez, en, en, mangeant, en mangeant bien quoi des choses que vous aimez et qui sont keto-friendly. Donc, euh, en tout cas, ça, j'espère que ça vous donne des petites idées. Il y a un petit projet sur lequel je travaille depuis un bout et je n'arrive pas à le terminer, qui est « Un menu de un mois ». Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Mais si ça pourrait vous intéresser, peut-être ça va m'encourager à le terminer. Je vous invite à faire un petit commentaire. Et puis, je pourrai voir comment le terminer. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, aimez, likez, partagez. Et n'hésitez pas à activer la cloche aussi pour ne rien manquer des prochains épisodes. D'ici la prochaine fois, on continue à se nourrir que du beau. A bientôt. Bye bye.